Bonjour, mon nom est Stéphane Dlet. Je suis copropriétaire de l'entreprise Pixel Web Telecom. Pixel Web Telecom est une compagnie qui, de services Internet, de connectivité Internet. On offre la connectivité Internet sous toutes ses saveurs le DSL, le monnaie de câble et surtout la fibre optique. Qui dit connectivité dit aussi sécurité. Donc, sécuriser l'accès à l'internet, des intrusions potentielles de l'externe. On parle aussi d'accès au Wi-Fi, parce que bien sûr, aujourd'hui, avec les tablettes, les téléphones intelligents, le Wi-Fi est un incontournable pour l'entreprise comme à la maison. On offre aussi la téléphonie IP ainsi que la téléphonie conventionnelle. Cependant, Pixel Web s'est posé la question que peut-on offrir de plus à la PME, notre clientèle cible, la PME du Québec, pour l'aider dans son évolu évolution technologique. La réponse avec les tendances du marché est claire. C'est d'aider les entreprises à migrer en partie ou partiellement, euh, ou complètement, pardon, vers le nuage Internet. Qu'est-ce que le nuage? On l'appelle nuage euh, cloud, info nuagique, euh, Internet dans les nuages, peu importe. Le nuage, c'est d'utiliser des applications, des serveurs, des services de quelqu'un d'autre sur Internet pour notre bénéfice. Donc on loue de l'espace, on loue de l'espace du CPU, l'espace disque, des applications, et qu'on loue à la pièce, à, au mois, à l'année, ou peu importe, au besoin. Mais pourquoi une entreprise comme la vôtre déciderait d'utiliser le nuage? La réponse se situe dans ce que les gens ont retrouvé comme bénéfices. Ce ceux qui ont migré vers le nuage, les bénéfices qu'ils en, re qui en retirent sont pour la grande part, 66%, des réductions de coûts de leur infrastructure informatique. Un autre pourcentage se disent qu'ils ont trouvé la sauvegarde en ligne très intéressante pour, des, encore une fois, des questions de coûts et d'espace. Euh, 55 ont dit que c'était l'agilité, offrir plus d'agilité à ses employés avec l'accès au nuage. Et 49 c'est l'accès à distance qui les a séduits dans ces applications. En fait, 10 de la PME du Québec a commencé à migrer vers le nuage. Aux États-Unis, c'est 30 D'ici 2015, le nombre d'entreprises dans le nuage va tripler. Donc, c'est la progr prochaine progression de l'informatique. En enfin, fait, en 2015, le nuage Internet ne sera pas l'exception. Ça va devenir la règle pour toutes les entreprises. Maintenant, ce que la question n'est plus « est-ce que vous allez migrer vers le nuage », mais plutôt « quand » et « comment ». Donc, pour y répondre, on a, nous avons identifié de notre côté, dans des expériences de migration, qu'il y a trois facteurs de réussite. Trois critères qui permettent une migration, euh, de faire un succès d'une migration vers le nuage. Un des premiers critères, c'est le coaching. Coacher l'entreprise en place. Accompagner les gens pour aller chercher le bénéfice que le nuage Internet leur apporte. Pas tout simplement bouger l'information pour la bouger, changer 4 30 sous pour 1 dollar. Deuxième critère important pour la migration, un succès dans une migration vers le nuage, c'est de comprendre ces processus. On doit comprendre, a priori, comment l'information, les données, transigent au sein de notre entreprise actuellement pour mieux, par la suite, l'implanter dans le nuage. Donc, le dernier point, c'est d'orchestrer cette implantation. Une fois qu'on a compris comment l'information véhicule entre nos partenaires d'affaires, nos employés, nos fournisseurs, nos clients, on peut migrer cette information dans le nuage et orchestrer Qu'est-ce qui sera migré? Est-ce qu'on peut migrer en partie ou en tout? Finalement, on se pose la question maintenant, bon, qui peut nous aider à faire cette migration? Bien sûr, Pixel Web Telecom, ainsi que ses partenaires, a 2 Solutions, une compagnie en coaching et en implémentation de sites de collaboration Internet, ainsi que Interplex, une compagnie en colocation, en centre de données, sont là pour vous aider à faire cette implantation, à vous aider à comprendre quels sont vos besoins, à vous aider à établir un plan de match pour y parvenir. Je vous invite à aller sur notre site Web au www.pixelweb.net pour avoir plus d'informations. Sur ce, au nom de nos partenaires, b b Solutions et Interplex, nous vous souhaitons dans les prochaines années une bonne migration vers le nuage.